Bonjour, après avoir présenté hier Odin, je vous présente aujourd'hui le fils aîné d'Odin, Thor. Thor, qui est nommé chez les germains du Sud, Donner, qui signifie orage, ou plus précisément éclair, à comparer avec l'anglais Thunder. Pour compléter le profil de Thor, je passe directement à l'Eda. Je vais vous lire euh, le petit passage, donc dans l'Eda de Snorri, concernant Thor, du moins la présentation de Thor. Gangleri demanda alors, comment s'appellent les autres As Quelles sont leurs occupations Et quels hauts faits ont-ils accomplis ?» Le Très-Haut répondit, Thor est le plus éminent d'entre eux. Il est appelé Asator ou Akator. C'est le plus fort de tous les dieux et de tous les hommes. Il possède un royaume à l'endroit appelé Thruðvangar. Thor possède deux boucs appelés Tanngjost et Tanngrisnir, ainsi qu'un char dans lequel il se déplace et qui est tiré par les boucs. Et c'est pour cette raison qu'il est appelé Akator. Il possède également trois objets précieux. Le premier d'entre eux est le marteau Mjolnir, les géants du givre et les géants des montagnes le reconnaissent quand il est brandit. Et cela n'est pas étonnant, car il a fracassé le crâne de main de leur père ou de leurs parents. Le second objet précieux qu'il possède est excellent. C'est une ceinture de force. Lorsqu'il s'enceint, la... sa force dase s'accroît du double. Le troisième objet précieux qui lui appartient est de, grande valeur, de très grande valeur. Ce sont des gants de fer. Il ne peut en être dépourvu quand il veut saisir le manche du marteau. Nul n'est assez instruit pour pouvoir énumérer tous ces hauts faits. Je pourrais pour ma part t'en raconter un si grand nombre que des heures entières s'écouleraient avant que je n'aie dit tout ce que je connais. Pour illustrer un peu comment Thor intervient dans les poèmes ou dans la mythologie, je vais vous lire le début d'un poème. Le chant de Frumre, qui euh, qui est assez, euh, enfin qui ne, rentre pas, qui ne montre pas la personnalité première de Thor, mais justement c'est en cela que c'est intéressant. Commençons. Furieux fut Ving Thor, c'est euh, Thor, quand il se réveilla et ne, ne trouva pas son marteau, se mit à secouer sa barbe se mit à agiter ses boucles. Allah, le fils de Yurv, donc Thor, tâtonnait alentour. Et ses paroles, sur le champ, énonça, « Écoute donc, Loki, ce qu'à présent je dis, qui n'est su ni de la terre, ni du ciel élevé. On a volé à Laz son marteau. On a donc volé le marteau de, de Thor. » Ils s'en vont au clos de la belle Freya, Freya qui est une déesse. Et ces paroles sur le champ énonça. Me prêterais tu, Freya, ton habit de plume, si je pouvais mon marteau retrouver? Freya dit. Je te le donnerai même si d'or était Et te le céderais, fût il d'argent. Vola alors Loki, habit de plume bruissant, Jusqu'à ce que l'extérieur arrive De l'enclos des as, et à l'intérieur arrive du monde des géants. Frumr siégeait sur un tertre, le sire des Turs, à ses chiennes des colliers d'or tressés et à ses coursiers les crinières taillées. Frumr dit, « Que se passe-t-il chez les Ases, les dieux Que se passe-t-il chez les Alfes, les Elfes Pourquoi es-tu seul venu à Jötunheimr Yotun qui est Yotunheim ou Jotunheim dans les films de Marvel. Qui correspond donc au monde des géants. Yotun qui est le, les géants. Heimr qui sont les mondes. Qui est le monde. Loki dit. Cela va mal chez les As. Cela va mal chez les Alphes. As-tu de Chloridie caché le marteau Frumr dit. J'ai de Chloridie caché le marteau à huit mille de sous terre. Nul homme ne le recouvrera si l'on ne remet Freya, Si l'on ne me remet Freya pour femme. Voilà alors Loki, habillé de plumes bruissant, jusqu'à ce que l'extérieur arrive du monde des géants et à l'intérieur arrive de l'enclos des ases. Il rencontra Thor au milieu de l'enclos, lequel, ses paroles. Sur le champ énonça « As-tu récompense pour ta peine ?» Dis en l'air les nouvelles si longues qu'elles soient. Souvent, homme assis n'a point d'histoire à dire, et homme couché prodigue le mensonge. J'ai la peine et la récompense, c'est Frumbre qui a ton marteau, le cire des, des furs. Nul homme ne le recouvrera si l'on ne lui remet fria pour femme. Ils vont trouver la belle Freya, et ses paroles sur le champ énonça. Attache sur la « Attache sur ta tête, Freya, le voile de marié, il faut que nous allions à Jutunheim. » Courroucée fut alors Freya, et renacla de rage toute la salle des As. En trembla, cela fit éclater le grand collier des Brisingar. « Sais-tu que je serai la plus coureuse des femmes si je t'accompagnais à Juttenheim, Aussitôt les Azes se rassemblèrent et les déesses Azes prirent toute la parole. Les puissants dieux discutèrent comment de Chlorydi ils iraient chercher le marteau. Alors Heimdall dit ceci, le plus blanc des Azes. Il savait bien l'avenir comme les autres vannes. Attachons sur la tête de Thor le voile de, mari de marié, qu'il est le grand collier des Prisingar. Faisons-nous sous sa ceinture. Sonnez les clés, qu'une cote de femme lui couvre les genoux, plaçant sur son sein de larges gemmes et, adroitement sa, et, couronne, et couronnons adroitement sa, sa tête d'une coiffe. Alors Thor dit ceci, l'ase puissant, les ases vont, vont me traiter de couillon si je laisse euh, attacher sur ma tête le voile de mariée. Là on observe que du coup il déguise Thor avec un voile de mariée pour, euh, pour tout simplement tromper euh, Frumr. Alors je passe quelques détails et donc Loki et Thor vont euh, chez, euh, chez Frumr et donc ils, ils arrivent. Alors Thrymvre dit ceci, le sire des Turs, « Levez-vous, géants et jonchez les bancs de paille. Voici qu'on me remet Freya, <coughs> pour femme, la fille de Njordr, de Noatoun. Vont ici par l'enclos, la vache aux, corne, aux cornes d'or, les bœufs tout noirs, pour le plaisir des géants. J'ai grand planté de trésors, j'ai grand planté de colliers, il n'y a que Freya qui me paraît désirable. » Le soir arriva, et devant les géants, de la bière fut apportée. à lui seul, il mangea un bœuf. Donc là, on parle de Thor. Hein. Huit saumons, Thor déguisé. Huit saumons, toutes les friandises, aux femmes destinées. Bu l'époux de Sif, trois mesures d'Hydromel. L'époux de Sif, c'est aussi Thor, Thor et sa femme. Alors, Thrumphre dit, dit ceci le sire des Turses vis-tu fiancé mordre plus ardemment point ne vit fiancé faire boucher plus large et davantage d'hydrommel vierge boire la sagace servante prit les devants donc la sagace servante ici c'est Loki qui trouva des paroles pour répondre aux géants freya n'a rien mangé huit nuits durant tant la fureur l'étreignait de venir à jotunheim se pencha sous le voile Avide d'embrasser, mais il bâtit en retraite jusqu'au fond de la salle. Pourquoi cette femme féroce dans les yeux de Freya Il m'a semblé que dans ses yeux ardait du feu. La sagace servante prit les devants, qui trouva des paroles, pour rejoindre au pour répondre au géant. Point n'a dormi Freya, huit nuits durant tant la fureur l'étreignait de venir à Jutunheimer. Entra la misérable sœur du géant, qui osa demander le cadeau de noces. « Enlève de tes bras les rouges anneaux si tu veux obtenir mon amour, mon amour et toutes mes faveurs. »« Alors, Frumr, dit ceci, le sire de thurs Apportez le marteau pour consacrer la fiancée, posez Mjolnir sur les genoux de la Vierge. Vouez-nous l'un à l'autre par la main de Var. » De Chlorvi, le cœur bondit de joie dans la poitrine quand il reconnut le marteau au cœur dur. « Tu as, Trümbr, euh, le premier, le sœur de Firth et la famille du géant l'extermina toutes. Il tua la vieille, sœur du géant, celle qui avait demandé le cadeau de Nos, des orions qui lui échurent lui en place d'argent et des coups de marteau en lieu d'anneaux en quantité. Ainsi le fils d'Odin recouvra son marteau. Voilà, il ne faut jamais embêter Thor, surtout quand on prend son marteau. Et là ça rejoint le premier film de Marvel. De sur Thor. Voici l'essentiel concernant Thor. Dans d'autres vidéos, je présenterai quelques histoires où il intervient, où il fracasse le crâne sans sourcil. Voilà.